Céline, euh, hâte de démarrer cette session avec toi, ce que je te propose, c'est de réfléchir à quel domino on peut faire tomber aujourd'hui, qui va faire tomber tous les autres dominos. Quelle est la peur, la croissance limitante, le manque de stratégie qui te bloque au point de bloquer tout le reste? L'idée, oui. c'est de ne pas rester en surface et pas traiter les symptômes, mais oui. d'aller sur les causes profondes de ce qui t'empêcherait d'avancer. Ça te va? Donc, ouais. si tu veux bien me partager quel est ton challenge du moment et à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu vis ce challenge en ce moment okay. euh, Mon challenge du moment, je dirais, euh, c'est ma gestion de mon impatience. Mmh. Impatience euh, à avoir des résultats. Et euh, du coup, cette impatience a comme impact euh, direct euh, de pouvoir venir euh, déstabiliser les éléments stratégiques que je peux mettre en place. C'est un peu ce truc de, euh, je pense avoir une vision stratégique, mais c'est un peu le truc de, mais est-ce que ça va être suffisant En fait, c'est c'est vraiment ce, ce truc de rattacher absolument au résultat qui fait que tu peux des fois perdre un peu le fun de faire la mmh. stratégie qui va avec. Oui, bien sûr. Et euh, si cette impatience pouvait être euh, nourrie, euh, c'est quoi qu'elle demande C'est quoi la nourriture qu'elle demande, euh, cette impatience Elle veut quoi ben, Elle veut des résultats, elle veut des clients. <rire> Genre quoi ça. raconte moi un peu l'idéal dans les 30 prochains jours, le mois prochain, ça, ça ressemblerait à quoi cet idéal bah, L'idéal des 30 prochains jours, c'est à la fois euh, moi, de sentir que euh, j'attire des, des prospects à moi, dans le sens que je sens que mon message est entendu, je sens que tu vois qu'il y a un peu cet effet un peu euh, euh, émulsion. C'est ouais, mon chercher un peu émulsion autour de, de ce que je propose et que ça se concrétise par avoir euh, bah, mes, mes trois premières clientes. Ok. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que euh, ces trois clientes, tu ne les as pas déjà eues ce mois-ci et le mois dernier Qu'est-ce qui, mmh. qu qui peut se passer le mois prochain de différent pour qu'il y ait ces trois clients euh, mmh. Oui, ben, c'est euh, vraiment ça, effectivement, par rapport à l'impatience. C'est parce que euh, euh, par rapport au challenge que j'ai fait la semaine dernière, euh, je me suis vraiment rendu compte que jusqu'au challenge, euh, je ne fais pas vraiment exposer en fait. Il y a un peu ce truc de version euh, cachée, mais si, si les clients doivent arriver, c'est bien aussi. Mmh. Ça marche pas comme ça. <rire> ça marche pas comme ça. Et, euh, et donc, du coup, j'ai compris pendant le challenge que je kiffe euh, partager, euh, que je kiffe partager avec ma vibe et, et comment je vois les choses et qu'en plus, en face, il euh, y a la réception, ça plaît. Euh, mmh. donc la différence entre ce qui a pu se passer les trois derniers mois finalement euh, de la mois et le mois prochain euh, ça aide vraiment cette énergie bah, d'aller oser me montrer en fait euh, donc mmh. je me suis écrit une mini feuille de route parce que aussi ce que j'ai compris c'est que je kiffe l'énergie des lancements mmh. je en fait euh, <rire> si j'ai pas d'objectif de lancement je je, <rire> je procrastine donc mmh. du coup je me suis mis des mini lancement, non pas aussi gros que le challenge, mmh. mais typiquement bah, de faire des masterclass en live, euh, de lancer mon programme aussi, finalement la com de mon programme, parce que je suis euh, la coach qui dit qu'elle n'a jamais vendu, mais je suis également la coach qui n'a jamais proposé officiellement son programme. Mmh. <rire> Donc au bout d'un moment, et c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ce truc de euh, d'aller me montrer vraiment en fait. Mmh. C'est super intéressant. C'est-à-dire que cette partie de ta personnalité, tu ne la connaissais pas de d'avoir besoin de challenge, de deadline pour être dans l'action et être motivé. Si, je la connaissais. Euh, je la connaissais, c'est vrai, parce que j'adore les challenges. Euh, je mets toujours toute mon énergie pour aller au bout de mes challenges et les réussir. Euh, je pense que peut-être c'est de passer dans le statut entrepreneurial je sais pas c'est comme si j'avais j'avais mmh. en devenant entrepreneur j'avais pas emmené ce sac à dos avec moi alors que dedans il y a plein d'outils le cool, quoi Super intéressant parce que dans ta vie personnelle, tu es genre la fille qui fait plein de trucs, qui atteint ses objectifs et tout. C'est ça Ah ben bah ouais ouais, en 2018 j'ai fait les rallyes à HT Gazelle. Donc du coup c'était genre un objectif de ouf. quoi On a mis un an et demi de préparation, mmh. on, a, on a créé un SKB de personnes et du coup on est parti par notre rallye. Donc ouais ouais, enfin, oui clairement oui je, je suis une challengeuse. Mmh. C'est hyper intéressant parce que tu vois même moi qui te connais depuis trois quatre mois, j'avais ouais. pas fait ça. Hein. Oui. En... Et je trouve ça intéressant que tu que c'est l'entrepreneuriat qui fait que tu es plus ça hein, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un peu cette euh... oui. Et, euh, et du coup, je l'avais déjà partagé plusieurs fois au cours d'ascension. C'est que euh, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, il y a un peu cette d'avoir perdu le kiff qui est un peu euh, mis sous des couches de peur en fait. Ok. et, et pourquoi l'entrepreneuriat crée des peurs et des un environnement qui soit moins inspirant que quand tu as fait tes autres challenges dans ta vie personnelle Ouais, euh, ben je, je pense que ça vient de, de ma propre pression, en tout cas de ma propre euh, vision de la réussite que j'en ai. Mmh, C'est quoi ta Merci. vision de la réussite bah, ma vision de la réussite, c'est à dire que quand quand j'ai quitté mon emploi, donc euh, avant j'ai travaillé six ans euh, en tant que en tant que cadre, donc c'était ce truc de euh, ok je quitte son, cet environnement bien propre, bien rangé pour aller mettre à mon compte. Donc il faut forcément que je réussisse. En, en fait, le le challenge était à la fois challengeant mais à la fois plombant parce qu'il m'obligeait à une réussite et donc je me suis mise obligation de réussir tout de suite maintenant. Et comme je me suis mis cette obligation de tout de suite maintenant. Ben en fait mmh. j'ai perdu mon flow, j'ai perdu euh, le kiff et donc je me suis un peu enfermée dans des il faut, que, il faut que, il faut que, il faut que en perdant mon, ma patte en fait un peu ma qui je suis vraiment. Mmh. Et donc je pense que mmh. ça mélange tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui est réellement a créé cette impatience de il faut que je réussisse euh... Ouais. Mmh, bah même si euh, je suis euh, à, à, à ma communauté qui ne faut pas avoir peur du jugement des autres. <rire> je pense que pendant un moment ça fait le jugement des autres. Parce que euh, parce que je choisissais un chemin qui était différent. Euh, voilà, j'avais fait une école de commerce, je voulais faire une grande carrière et tout, et donc j'ai décidé de faire un autre chemin. Et, euh, et du coup, ben, j'avais le regard des autres, de mes proches, de mon entourage, qui étaient ben, OK, tu as choisi ça, mais tes résultats, ils sont où ?» en fait. Mmh. Euh, alors, tu le sais, cette session, elle est enregistrée, mais est-ce oui. que tu peux peut-être citer quelqu'un sans la citer, sans qu'on la reconnaisse C'est le jugement de qui C'est quoi le top 2, top 3 des personnes qui. Même si c'était pas malveillant de leur part, euh, as le plus pesé. Tu peux me dire, euh, ouais. Ben, bah, euh... et alors c'est pas forcément, effectivement, avec... c'est pas le jugement. Pas forcément le jugement frontal. Euh, personne personne m'a dit, euh, t'as pas de résultat, t'es nul. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment à la fois ma propre proje... projection de ce que je pense que les autres pensent. Mmh. <rire> Donc à travers ça, c'est comment moi je me juge moi finalement. Hum. Euh, mais ça a été euh, ça a été principalement euh, ouais la peur de mes parents euh, parce que mes parents du coup même s'ils si ont été euh, euh, artisans, donc en plus ils ont ils ont, ils ont, euh, ils ont ce, cette notion du défi et tout ça euh, c'est un peu voilà les, les peurs qui sont, mais est-ce que tu vas réussir est-ce que est-ce que ça va marcher est-ce que ça va prendre est-ce que est-ce que est-ce que en fait Et t'as eu une discussion franche et honnête avec eux ou... oui. oui, oui, oui, oui, oui, parce que euh, parce que bah, ils ont suivi les différentes étapes, ils ont suivi euh, la formation que j'avais suivie euh, le printemps dernier, donc ils connaissent également le titre. Ouais. Euh, donc ils ont vu en fait les les, les up et les, les downs et euh, et, et voilà, ouais, ils, euh, voilà, ils attendaient de savoir quand est-ce que le résultat allait arriver. Donc, c'est un peu ce truc de, euh, de comment dire, pour moi, le business en ligne, c'est vraiment le business qui t'oblige, mais pour du positif, mais qui t'oblige à te montrer pleinement, réellement qui tu es. Mm. Et en fait, il m'a aussi fallu un temps incompréhensible de trouver réellement qui j'étais. Mm. Et, et ça, bah, en fait, euh, ça m'a plu, je pense, une année, Parce que justement, euh, j'ai voulu, quand je suis en train j'ai eu des peurs, donc j'ai essayé de me, de me mettre tout propre, toute lisse tout, tout machin. Et aujourd'hui, là, je suis plutôt vraiment une dynamique de, euh, ben bah non, en fait, euh, il faut que je revienne, refasse venir à la surface qui je suis vraiment, parce que c'est ça qui va toucher euh, mes clientes, c'est ça qui va toucher ma communauté, c'est ça qui va faire si mon message, ma vision va être entendu et va avoir un vrai impact en fait. Hum, C'est puissant. C'est puissant ce que tu partages. Est-ce que tu l'as déjà partagé à ta communauté, cette idée de « faut être soi-même pour réussir dans le business ?» euh, Pas encore parce que j'ai un peu cette croyance que je pourrais le faire que quand j'aurai mes premières clientes. Il y a un peu ce truc, tu vois, de, ça, on avait déjà un peu discuté qui est… Euh, être totalement honnête, tout en, tout en gardant un peu le côté un peu gold, un peu euh, paillet de, de ce, de ce qu'on vit. Et toi strictement comme moi, donc je, je, je suis revenue d'ébiter chez mes parents euh, pour des raisons, on va dire, pratico-pratique, le temps qu'ils me lancent, bah, soyons honnêtes, c'est pas très sexy. <rire> donc c'est un peu ce truc de, euh, ouais, de, de, de, de, de, de, de, de, en de équilibre euh, entre... Euh, euh, je pense que peut-être je vais avoir besoin de, de démarrer un peu mon activité pour, euh, pour me sentir, peut être un peu plus légitime et me dire « Ok, j'ai vu tout ça, je vous partage euh, », parce que ouais. Par contre, en tout cas, à l'heure actuelle, je pense être en mesure de, de pouvoir déjà partager le fait ce que j'ai traversé depuis, euh, depuis maintenant un euh, gros cerveau, sur le fait de se révéler tellement justement à travers ce business euh, ouais, C'est Super intéressant. Euh, si aujourd'hui je devais discuter avec tes parents sans ta présence, mm -hmm. leur demander, ouais, euh, alors, vous en pensez quoi du business de, de Céline, de, du fait qu'elle se lance dans le coaching Qu'est-ce qu'à ton avis, ils me diraient mmh. euh, Je suis quand même persévérante. Euh, parce que je pense qu'il n'y a plus une personne qui aurait déjà arrêté à mon niveau et qui aurait déjà pris un boulot salarial. Je euh, suis persévérante et que... Je sais, ouais, je ne je, je sais pas s'ils si pensent que je vais réussir. <rire> Vraiment, tu vois, je sais pas. <rire> je ne vais pas du coup parler à leur place. Il y a quand des... même ce côté persévérance. C'est des gens plutôt prudents, sécuritaires, tes parents euh, bah, maintenant plus oui ouais. ok euh, est-ce que du coup tu leur as dit clairement que euh, tu avais euh, un peu peur de leur jugement entre guillemets de leur de leur regard euh, que ça te mettait une pression un peu négative quand bien même c'était pas de leur faute est-ce que tu en as parlé de manière totalement ouverte non pas vraiment non est-ce que tu penses que ça peut aider ou pas oui, oui, oui, oui, oui, ça peut, ça peut jamais faire de mal, c'est sûr. Plus, plus les choses, là, plus les choses sont dites, sont dites clairement, plus c'est OK. Euh... Mmh. Qu'est-ce qui pourrait, dans quelle mesure, ça pourrait te faire du bien et affecter tes actions et tes résultats euh... Ben, je pense que ça, ça sûrement. Euh... Ouais, décharger un peu ce truc d'impatience, encore une fois, on revient finalement au début qui est... Euh, euh, L'impatience, elle est, elle est vraiment liée effectivement à ce côté jugement parce que, euh, encore une fois, si je reprends mon, mon énergie de, de challenge tout est possible, euh, je me dis que dans le, le pire du pire, du pire du cas, je trouve pas toujours une solution, enfin, j'arrive toujours à me débrouiller et ça, c'est euh, maintenant que suis fait Donc. Euh, donc, c'est, c'est pas tellement une notion de, de, timing, même si mon ego me dit que c'est pas quand même cool que ma cliente arrive rapidement. Euh, ouais, c'est cette notion de, jugement, de, de, ouais, de, de l'entourage qui attend le résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, au quotidien, euh, durant les repas, les temps de détente, est-ce que tu es pleinement toi avec tes parents, comme quand t'étais, euh, dos à la maison ou comme quand tu étais en vacances ou est-ce que tu es un peu différente Non, non, je suis pas parente, plus moi, ouais. Ok. Non. Eux, ils ressentent pas, ils devineraient pas, par exemple, tes parents que tu... que, que... que tu t'es un peu gêné dans cette situation, que tu as un peu peur de les décevoir ou de les de les faire se sentir un peu mal. quoi Ils, ils le devinent ou ils se disent ⁇ Ah oh bah ben non, euh, voilà, je, je, je tombe de haut, je j'avais vraiment pas deviné ça euh, ⁇ Je sais pas. Je sais que par exemple, des fois, c'est la mot c'est mal à l'aise par rapport à ses amis parce que souvent, ils demandent bah, ⁇ Alors, ça avance ?⁇ et, euh, et du coup, elle répond bah, ⁇ Oui !⁇ avant, en fait c'est le c'est le ricochet du jugement euh, ouais, des, des autres aussi et encore une fois il faut il faut avoir avec vous cette, cette, cette aventure entrepreneuriale sur le business en ligne pour comprendre que euh, le haut, en dessous de l'iceberg il y a tellement de choses qui, qui sont à mettre à place et que, qui sont là aussi que bah, tout tout c'est pas tout c'est jour aussi quoi les parents ils sont artisans en mode entrepreneur non, ils ont été, ils, ont, ils étaient boulangers. Ok, ok. Ils, ils, ils ont été, ils ont eu leur propre boulangerie. Oui. Est-ce que tu leur as déjà donné, demandé des conseils Est-ce que t'ont déjà donné des conseils d'ordre entrepreneurial Non. Pourquoi Juste, vous y avez jamais pensé ou Parce que pour moi, c'est vraiment de. Des univers quand assez différents en termes de ouais c'est quand même des univers assez différents. Est-ce que y aurait est-ce qu'ils pourraient t'apporter quelque chose tes parents même si c'est des univers différents euh, En tout cas ils m'ont apporté euh... ils m'ont apporté cette notion de persévérance cette notion de, de... ouais, de persévérance, de, de... Il y a un peu cette notion de valeur de travail aussi derrière qui est présente et qui, à la fois, peut être positive et négative. Mmh. Euh, ça veut dire que la valeur de travail, bon, pour moi, c'est important. Euh, donc, ça me montre que, que effectivement, euh, quand on met les moyens et des résultats. Mais il y a, à contrario, l'effet un peu plus négatif qui est... Euh, moi, je passe ma journée derrière un PC. Hum. pas un travail physique, mais pour autant, ce n'est pas moins du travail. <rire> ouais c'est clair. Est-ce que tu es à l'aise, du coup, de parler de ce que tu fais, de ton travail avec tes parents euh... au vu de ta situation actuelle Ou c'est un sujet que tu évites ben Non, c'est un sujet que j'évite parce qu'il y a, y a à la fois ce truc de… Euh... ouais non, j'évite parce qu'il y a ce, ouais, ce truc de… Non, je l'ai dit. Est-ce que tu penses que eux aimeraient que tu leur parles plus de ton business ou pas? Je, je sais pas. Je... tu vois, ce qui est drôle, c'est que je fais le que donc je suis aussi, euh, pratique un massage sur Nantes. Donc là, j'ai des clients qui, des clients qui arrivent à un massage. Euh, donc ça me sert à la fois de, de, de temporiser parce qu'ils voient que concrètement dans la matière il y a des choses qui passent. Tu sais, c'est comme si le massage permettait d'enlever de, de, de, un peu la pression sur l'aspect coaching en fait. Ouais, ouais parce que c'est concret, c'est visuel. C'est ça. Euh, ça. Tu, un rendez-vous, tu dois prendre la voiture. C'est ça, <rire> exactement, voilà. Dans la matière. J'ai une, une philosophie qui est que dans la vie, euh, il y a rarement dans notre entourage des gens neutres. Soit les gens sont des partenaires, soit ils nous freinent C'est très rare la neutralité. Euh, ça t'inspire quelque chose ou pas Si je te dis que euh, non seulement ton job pourrait être de neutre au-delà de comment euh, ne pas décevoir mes parents ou ne pas les mettre inconfortables, est-ce que ça te parle si carrément ils devaient il devenir des partenaires dans la réussite de ton business La question, c'est que ça me dérangerait, c'est ça Est-ce que ça t'inspire ou pas cette idée d'avoir tes parents comme ton mastermind, tes partenaires, tes conseillers, tes coachs Est-ce que ça m'inspire Ou est-ce qu'il y a un truc qui te gêne? Qu'est-ce qui te gêne à cette idée? Par exemple, juste un, un truc concret. Euh, est-ce que chaque semaine, tu peux passer 30 minutes avec eux, leur dire un peu où est-ce que tu en es, tes difficultés? Euh, est-ce que cette idée-là, voilà, quand je te dis de faire une réunion hebdo d'une heure avec eux, qu'est-ce qu que ça crée comme émotion chez toi? Euh, ben, ça crée que, euh, euh, en fait, j'ai ce qui me vient en tête, c'est que c'était, euh, euh, cet été, cest que cet été, été j'ai vraiment, j'ai vraiment eu un moment euh, d'âme où, euh, j'avais vraiment pas très où j'avais plus dans quelle direction aller, tout ça, et je l'aurais pas. Là, pour le coup, j'ai vraiment eu mon sac quand on s'en parle de tout, de mes peurs, de mes tout ça. Euh, tous les deux ont très mal dormi la nuit. <rire> <rire> et ils m'ont dit, le lendemain, on a pas mal dormi, on s'inquiète pour toi, voilà. Donc, en soi, euh, en soi, j'ai une immense gratitude envers eux, parce que, euh, ils, voilà, ils me à la maison, ça se passe super bien, euh, du ils sont ultra, voilà, ils me laissent mal à tout l'espace pour euh, réaliser mon activité, mon projet, tout ça. Mais en même temps, je sais que, ben, que voilà, ils vont s'inquiéter si je leur partage euh, ouais. du moment. Ouais. Quand tu leur as partagé ça, ils étaient surpris ou pas euh, Surpris, ça euh... Ben, triste déjà pour moi. Surpris, euh... oui non, enfin surpris, je sais pas. Qu'est-ce en... qu qui a réellement fait qu'ils ont eu du mal à dormir ben, ils s'inquiétaient pour moi, ils s'inquiétaient que pour... ben, je ne sache plus comment faire. Ils n'ont rien vu venir avant Ils n'avaient pas deviné du tout Non, je ne pense pas, non. Ok, ok. Alors là, je, là, je spécule parce que j'ai aucune idée de comment sont tes parents. Mais ce que mmh. je peux te dire, c'est que souvent, allez, si je te parle de ma propre expérience avec mon épouse, mmh. c'est sûr que, parce que je l'ai déjà fait, hein, c'est du vécu. Ouais, en ce moment, on fait ci, on fait ça, c'est trop cool, ça avec les clients. Et puis, euh, vient la discussion de tiens, est-ce que euh, tu as fait le virement euh, <rire> la rémunération, euh, tu as, as viré la rémunération du mois Ouais, est-ce qu'on peut attendre une semaine Là, on est chaud et là, je peux te dire que oh, ouais. ah, elle n'est pas bien. Mm. Pourquoi elle n'est pas bien Pas parce qu'on est dans le rouge dans le business. Elle n'est pas bien parce que tout ce temps-là, elle croyait que tout allait bien. Ouais. Alors que, et j'en ai discuté avec mon épouse, hein, alors que si régulièrement je lui donne un peu de nouvelles et que quand ça ne va pas, je lui dis, eh ben, le jour où je lui dis, écoute là, euh, c'est chaud, est-ce que je peux payer une semaine après euh, Est-ce que je peux virer une semaine ouais. après En mode, bah, oui, je comprends, comment je peux t'aider Est-ce que je peux t'encourager ça te parle un peu ce que je te dis là ou quoi Oui oui ça oui oui effectivement je j'imagine très bien le côté euh, tout va bien et puis boum, je couperais près de bon, en fait euh... et en même temps euh, je et en même temps j'ai pas envie en fait de un peu de leur distiller tu vois régulièrement des, des buts et des, des très très peur, en fait bien sûr il je... y a un peu ce truc de euh... bah c'est aussi mon choix ma décision de voilà c'était aussi euh bon le contexte pandémie a fait que revenir chez eux mais ça a été quand même un choix à moi de revenir chez eux je vais pas en plus leur limite imposer mesdames euh, quoi ok je, encore une fois je les connais pas mais mm. ça m'étonnerait que ça dépend comment tu l'amènes hein c'est sûr que si t'arrives en mode oh je suis saoulé là là là oui bon c'est pas pareil mais mm. en tant que parent j'ai l'impression que vous avez une, plutôt une bonne relation ah oui, Il mm. y a des chances qu'ils soient hyper curieux, que quand tu n'es pas là, ils discutent que de ça, quoi. À ton avis, comment elle va, Céline À ton avis, comment elle va Et du coup, de toute façon, ils y réfléchissent, ils y pensent, ils en parlent. Mm. Évidemment, tu n'es pas obligé d'exposer tous tes problèmes, etc. Mais surtout s'ils ont été artisans, ils ont, voilà, je pense qu'ils ils ont vécu, ils savent des choses. Tu m'aurais mmh. dit que tes parents, ils sont fonctionnaires, ils sont contents que tu te lances dans l'entrepreneuriat. À la limite, tu vois, mmh, ouais, je peux te dire, je t'aurais dit, ouais, peut-être, n'en parle pas trop. Mmh. Voilà, je m'arrête là. Je je je, je, ouais. je te, t'invite à y réfléchir, ouais. à même te mettre à la place de tes parents. Si toi, tu étais tes parents et que tu avais une fille qui était dans ta situation, qu'est-ce que tu aimerais je pense qu'il pourrait y avoir du positif là-dedans parce que comme tu l'as partagé, cette impatience vient beaucoup de votre relation. Comme c'est des gens que tu aimes beaucoup, que tu apprécies, que tu as envie de chérir, avec mmh. qui tu passes beaucoup de temps, ben c'est sûr que s'il y a un petit truc, un grain de ça dans, dans, dans la machine, ça peut jouer contre toi. Ouais, ouais, ouais, carrément. vraiment. Et puis mon impatience vient aussi un peu du syndrome de la bonne élève, typiquement dans l'ascension. Je me dis mais euh, je ne peux pas finir celle qui n'a pas vendu dans l'ascension, c'est pas possible. Cool. Bah alors parlons de ça, parlons de ça. Euh, c'est quoi ton plan d'action pour avoir ces trois clients Ouais. Euh, du coup j'ai décidé que je voulais vendre mon challenge, faire un mini produit d'appel en fait que je vends la semaine prochaine à prix tout à fait abordable. Euh, ensuite, je vais aussi donc faire deux masterclass euh, sur avril. Donc pareil, je vais revoir pour faire la vidéo pour venir euh, augmenter aussi ma, ma communauté. Euh, je vais lancer mon programme euh, et puis il y a aussi l'e-book euh, e que j'ai terminé. En fait, mon e-book était euh, la trame de fond, je l'ai reprise pour le challenge. Et comme j'ai vu que ça a très bien fonctionné, euh, je pense que l'ebook book va bah, le faire aussi. Um, donc je vais aussi voilà du appel du grâce à Libre. ok est-ce que ça ça va t'amener les trois clients ben, écoute euh... je mets pas la boule de cristal <rire> mais ah. euh, cla clairement euh... je pense au défi du service qu'on a dans le dans le programme ouais quel euh, maillon manque-t-il pour que tu aies ces clients ben alors, il y a ce fameux maillon euh, que je que suis toujours un peu en balotage entre énergie masculine et énergie féminine euh, sur la partie vraiment boost organique et sur la partie vraiment tu vois d'aller contacter euh, des prospects et engager la conversation il y a je suis toujours un peu euh, alors que quand je dis dans dans ma partie avril je, je note pas la partie de continuer à poster sur Facebook euh, mais après ça reste euh, je vais te poser la question autrement. Ces trois clients, raconte-moi leur parcours client. Qu'est-ce qu'ils font qu Avant de te payer, euh, il se passe quoi Il se passe que, à voir euh, mes postes. Alors, donc je suis, je vois tes postes. Dis-moi, je vois tes postes. Qu'est-ce que je fais après Donc Sur mes postes, je ai, mets à partir de semaine prochaine, grâce à notre coaching de groupe de mardi, un call to action, du coup, bah, de prendre rendez-vous. Donc, elle voit que l'espace est ouvert pour qu'on discute. Okay. Alors, attends. Juste, tu as une publication qui m'invite à télécharger l'ebook et j'ai pas bien compris. Non, je, sur Facebook, c'est la partie call to action pour prendre rendez-vous sur un appel. Ok. Donc, je suis sur Facebook et je vois une publication où tu m'invites à faire un appel avec toi. ouais Je fais un appel avec toi. Ouais. Je vous je fais un appel avec toi. Il se passe quoi durant ce premier appel Le premier appel est vraiment dédié à une séance que j'ai renommée. Non plus transformation, mais connexion ouais. et action <rire> pour aller euh, voilà, connecter à son pouvoir de création et pour vraiment passer à l'action. Donc, okay. à la fin de cette séance, elle est genre trop méga contente de l'énergie qu'elle a connectée et je propose une ouais. seconde séance. Euh, pour voir coup par rapport à l'action qu'elle a prise en place à la fin de notre session, voir quest ce qui a changé pour elle et euh, qu'on discute sur comment on peut travailler ensemble, si ça l'intéresse. Super. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de publication sur Facebook Avec un call to action de prendre rendez-vous euh, J'en ai déjà fait deux, trois, mais c'est un que j'ai pas pas fait. Ouais, ouais. OK. Mmh. J'ai vraiment, je me suis vraiment noté par rapport à mon coaching de groupe de mardi de vraiment mettre un call cool to action, euh, à la fin de chaque poste. Quoi. Ouais. Et est-ce que quand, les deux fois où tu as fait, tu as eu des rendez-vous ou pas forcément euh, Pas forcément, non. Okay. C'était euh, pareil, pas la même énergie que je, que je mettais dessus aussi. Quoi. OK. Et du coup, bah, c'est exactement ça où je t'invite à être focusé Si tu veux trois clients, alors je ne sais pas, est-ce que tu veux vraiment trois clients en avril ou tu en veux deux ou quatre ou un ou dix euh, non, trois, c'est cool. Trois, je veux bien, ouais. Tu fasses combien d'appels en avril pour avoir trois clients bah, je suis testate. Ah. <rire> et, et pour tout ton focus, toutes tes actions mènent non pas aux trois ventes, mais mènent aux 30 appels. Ouais. Si jamais tu trouves que c'est trop tu baisses. Si jamais tu trouves que c'est pas assez, bah, n'hésite pas à augmenter tes objectifs. Ouais. Donc, c'est en moyenne 7 euh, rendez-vous par semaine. C'est en moyenne 1 à 2 appels par jour. Okay si tu ne travailles pas, tu ne travailles Et du coup, tu comprendras bien que pour avoir 30 appels, ce n'est pas en faisant une publication de temps en temps que les gens vont prendre rendez-vous. Mmh. Ok. Ouais. Donc, Brainstorm rapidement là avec moi, quelles sont les cinq actions différentes que tu pourrais faire et répéter pour avoir ces 30, 30 rendez-vous? Euh, bah, la première action, c'est vraiment créer pour moi des, des événements ponctuels, donc typiquement les masterclass, euh, des événements où les femmes sont en contact et donc, euh, goût à mon énergie et mon envie de prendre rendez-vous après. Parce que durant ces événements, tu termines par un appel à C'est ça. OK, Exactement. ça, c'est le premier, les événements. Le deuxième, bah, c'est les publications, les publications sur les réseaux sociaux, comme tu en parlais. C'est ça. Euh... Et euh... Facebook, hein, Instagram oui. aussi. Ouais, okay. euh, le troisième euh, élément, bah, justement, c'est la pub sur le Ok. Bon, allez, Pourquoi euh, Parce que quand je télécharge ton ebook, il y a quoi qui me fait faire un appel avec toi euh, Bah du coup, je vais mettre une vidéo euh, sur la page de capture après le téléchargement de l'ebook où je parle un peu euh, en deux trois mots c'est quoi l'ebook et surtout si vous m'intéressez euh, au euh, rendez-vous. Dans l'ebook, je le remets aussi au début et à la fin du prends le rendez-vous. Ok. okay. Euh, et du coup, sur ta page de capture, il y a deux appels à actions il y a télécharger l'ebook et prenez un rendez-vous. Euh, non, non, c'est que dans la vidéo, du coup. Okay, c'est que une fois que je me suis inscrit à ton niveau. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une séquence d'emails qui euh, qui dit aux gens de, de prendre un rendez-vous euh, ben, Du coup, oui, faut que je les mette avec. Oui, c'est vrai. Ok, top. On est à quatre, je crois, un dernier pour la route. Ben je. Un dernier pour la route, euh, je me suis noté euh, que le 2 avril, je me faisais une journée de tournage des vidéos de au YouTube. Et donc, du coup, ben, je vais les partager aussi par euh, séquence email si on en a mis sur Quintra avec un appel à l'action. Euh, la Super. Combien d'emails par semaine euh, je suis pas encore mais là la partie email c'est vraiment c'est pas naturel encore donc euh, écoute je vais partir la partie mail déjà euh, ce sera déjà euh, bien pour moi <rire> ok si je reviens au 30, euh, je vais t'inventer d'autres chiffres parce que j'ai pas de données officielles et objectives ouais. si tu veux Trois clients, il te faut 30 appels. On va dire aller entre 20 et 40 appels, mais on va dire 30. Ouais. Si tu veux 30 appels, il faut que... Sois exposé aux yeux de au moins 100 personnes intéressées. Okay. Parce que toutes les personnes intéressées ne vont pas prendre un rendez-vous. Hein. Ouais. Sinon, euh, moi, j'aurais euh, 200 rendez-vous par semaine. Pourquoi Parce que ce n'est pas le bon timing pour la personne. La personne, elle n'a pas confiance en elle. La personne, elle, elle croit qu'elle est trop avancée, elle n'est pas assez avancée. La personne, euh, cette semaine-là, annule parce que… Voilà. Donc, c'est pas parce que tu as une personne qui est intéressée par ton rendez-vous qu'elle va prendre rendez-vous. Ouais. Donc, pour moi, si tu veux 30 appels, il faut que soit ton invitation soit exposée auprès de 100 personnes intéressées. Mais pour qu'elle soit exposée auprès de 100 personnes intéressées, bah, 100% des gens qui vont être exposés ne vont pas être intéressés ouais. si je dois te donner un chiffre je te dirais qu'il faut que, soit, que ton invitation soit exposée au, aux yeux de au moins 1000 personnes parce que ouais. sur 1000 personnes et encore c'est presque un peu ambitieux mais sur 1000 personnes il y a peut-être 10% de gens qui sont intéressés ouais. et comme tu ne peux pas viser que les gens qui sont intéressés parce que tu ne peux pas savoir en avance ouais. et bah, garde en tête que il faut qu'il y ait au moins 1000 personnes exposées à, au fait que tu offres une session mm -hmm. pour pouvoir avoir ces 30 rendez-vous. Yes. Et du coup, ça implique d'envoyer beaucoup d'emails, faire beaucoup de contenu contacter mm. beaucoup de gens en un à okay. un. Et euh... C'est 1000 personnes. Qu'est-ce que je voulais te dire? C'est 1000 personnes. Voilà. Euh, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est qu'ils ne vont pas tous comprendre ce qu'est un appel. Ouais. Ils ne vont pas tous savoir comment prendre rendez-vous. Donc, ouais. combien même. Je vois en email, je vous offre une session euh, offerte pour vous aider à fin. Je vais l'ouvrir, je vais regarder, ok, bon, d'accord, euh, mais je pas trop bien compris. Bon, je, je reverrai demain, mais sauf que je reviens pas plus tard. Demain. Mm. Après-demain, tu me renvoies une invitation. Ah oui, c'est vrai, OK. Ah, mais il fallait cliquer sur ce lien. Ah, je pas compris. Ok, je clique, je tombe sur ton calendrier. Ah, d'accord, il faut que je l'horaire, mais. Euh... Ah, il faut que je réponde aux questions. Ah, je ne sais pas comment répondre aux questions. Bon, je reviendrai. Donc, il n'a toujours pas pris rendez-vous, en fait. Ouais. Et deux jours après, tu lui renvoies un email. Voilà, euh, prenez rendez-vous. Ça... Ah oui, non, mais c'est vrai, il y a ce rendez-vous. Allez, cette fois, j'y vais. J'arrête de procrastiner. Euh, Céline a l'air sûre d'elle. C'est un cadeau qu'elle a fait en ce moment. Il faut que j'en profite. Ce serait trop bête. Si je n'en profite pas, je vais en discuter à ma copine et tu vas me dire oui, oui ok. Allez, cette fois, j'y vais. Tant pis si je réponds pas et je prends rendez-vous. Hmm. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe dans la vie de tes prospects. Ouais. C'est que non seulement, tu as très peu de gens en pourcentage qui sont intéressés par ton offre, mais ces gens-là, il y en a très peu qui sont en mode, oh, génial, j'y vais, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça qu'il faut que tu publies souvent, souvent, souvent, que tu exposes souvent. Et ça, ce n'est pas un truc très glamour à dire. Hein. Nous, les marketeurs, on n'en parle pas trop, mais c'est vrai. <rire> c'est que si tu n'exposes pas souvent, les personnes intéressées, tu sais, un taux d'ouverture d'email, c'est 20%. Ça se peut, tu as des gens qui sont intéressés, mais qui font partie des 80% qui n'ont pas ouvert leur email. Ouais. Et si tu n'envoies pas tout le temps, tout le temps, tout le temps l'invitation et que ce n'est pas tout le temps devant leurs yeux et qu'ils ne comprennent pas qu'avril, c'est le mois qui va être le point de départ de leur changement de vie, il faut qu'ils aient vraiment ça en tête. Allez, j'en ai marre, avril, c'est le mois où tout va changer. Je ne vais pas attendre euh, l'été, les vacances. Non, non, c'est maintenant. Je ne vais pas attendre septembre prochain. Je ne vais pas attendre janvier. Je veux que ma vie, elle change maintenant. Mmh. Ah ouais, Céline, elle n'arrête pas d'envoyer des invitations. Ok, allez, elle a raison. Cette fois, J'ai eu. Et si tu arrives à créer ça, et c'est ça aussi un, un lancement efficace, mmh. c'est que les gens savent euh, que tu offres ces appels et qu'ils savent que tu es genre hyper déterré et que tu es hyper motivé et qu'il y a un petit peu d'urgence aussi. Ouais. Okay. Question, réflexion Non, bah, écoute, euh... non, non, très très clair et, euh... et très chouette. <rire> euh, Est-ce que tu veux conclure cette session en, en me partageant une, une action que tu as envie de prendre, sur quoi tu as envie de t'engager ben écoute, euh, j'ai envie de m'engager. Euh, j'ai envie de m'engager, pas forcément sur l'aspect euh, chiffré, parce que là j'ai sous les yeux ma feuille de route et ça me paraît quand euh, même assez clair. Mais par contre c'est plutôt m'engager vraiment sur ce mindset plutôt sur vraiment ce truc d'aller adresser, euh, euh, d'aller adresser effectivement ce qui, ce qui produit cette impatience qui va me permettre de vraiment refocuser sur chaque jour. C'est un peu ce truc de chaque jour compte <rire> et, euh, ah. et de dire ok quelle est l'action que je peux faire aujourd'hui et qui va me faire avancer et, euh, et ouais de, ça voilà. Ça, et du coup quelle action concrète tu vas amener euh, suite à cette session alors concrètement qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux faire? Ouais bah, concrètement ce que je peux faire. Euh... Ben, c'est déjà mettre sur papier mes pensées par rapport à cette notion de patience mmh. et puis après d'aller euh, d'aller aussi échanger avec mes parents pour expliquer, voilà aussi euh, comment je vais prendre cette situation okay. n'hésite pas là. à partager avec tes autres camarades d'ascension hein, ouais. euh, écrire là parce que t'es vraiment vraiment pas la seule à être dans cette situation là ouais d'accord sur la partie du moment tu veux dire Ouais, sur la partie jugement, impatience, euh, par exemple, souvent, le cas typique chez nous, qui est pas ton cas, hein, euh, en tout cas, je crois pas, c'est euh, euh, j'ai investi euh, des milliers d'euros et euh, mon mari attend des résultats parce que euh, ouais. c'est un bonhomme. Du coup, lui, tant qu'il voit pas de résultats, <rire> il s'en fiche des transformations intérieures, tu vois. Et du oui. coup, il bah, y a beaucoup de femmes et d'épouses qui se mettent une grosse pression à cause de ça. Et du coup, un peu, bah, une pression finalement inutile. Ouais, oui, oui, ça a été adressé aussi à ce que je voulais parler. Ouais, ouais, ouais. Donc, n'hésite pas à partager. Mmh. Et puis, une dernière recommandation que je te donnerai, une suggestion, c'est, euh, ça n'a pas l'air de t'inspirer les chiffres que je t'ai donnés. Si jamais ça ne t'inspire pas, il suffit juste que tu baisses tes objectifs. Ce qui est sûr, c'est oui. que, tu vois, je ne vais pas te raconter d'histoire. Tu ne vas pas avoir trois clients en faisant les choses au feeling et mmh et pas dans l'énergie de j'envoie des emails tous les jours parce qu'il faut ça ça ça ça ça. Et eh bah ben, c'est pas grave en fait. Par ouais. contre, baisse tes objectifs. Ouais. Mais plus tu vises des objectifs élevés, plus tu es obligé d'être en mode bah, une entreprise en fait. Ouais ouais. Vrai. Et si ça pour le moment là pour le mois qui vient, ça t'inspire pas, tu as envie d'un peu plus de légèreté justement parce que tu as envie De ne pas être dans cette impatience et mettre des chiffres, ça te met une pression qui joue mmh. pour toi et quand tu crées ton contenu, c'est pas top. J'ai envie de dire relâche un peu la pression, vise pas ces trois clients. Ouais. Ouais, ouais. Nous, par exemple, nous là, on vise, à, on fait un lancement, on vise à nouveau un, un lancement à six chiffres. Ouais. Ben, je peux pas, tu vois, t'imagines bien, Céline, que je vais pas dire ouais, on vise 100 000 euros, mais on va y aller un peu au feeling. Mmh. Tu vois, si je te dis, je, là, on vise un million bah, alors je, tu vois, ça va être en mode, OK, t'as mis quoi en place est-ce Qu'est-ce qu qu'on mesure Qu'est-ce que tu fais et, et tu vois, on va on va être en mode ingénieur. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc, vois ouais. ce qui t'inspire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si ça t'inspire pas, ça va pas réussir. Mais du coup, ne reproduis pas cette... te mets pas en échec face à ton impatience. C'est que ouais. si tu n'as envie de rentrer dans ce jeu-là et que euh, tu vises trois clients, bah, si jamais passer pas ces trois clients parce que tu peux pas avoir ces trois clients en mmh. un mois sans être dans cet état d'esprit. Et eh ben, faut pas que cette impatience soit grandisse le mois d'après non plus. Ouais, c'est clair. Non, non par contre, souvent c'est une phrase qui fait tout. C'est vrai que je me, me sentais la seule dans la patience à me dire, je suis la seule à qui je Mais effectivement, j'avais pas compris que ce que je vis sur ce jour-là est transposable à tous et qu'on a tous quelqu'un. <rire> Qui peut avoir ce jugement-là aussi sur nous, en fait, un compagnon, un mari, une femme euh... Donc oui, merci parce que ça me fait aussi reprendre conscience de. Bien. Hum. Mais ça, c'est sûr. Moi, mon frère, il a investi 20 000 euros dans la boîte. Hum. Bien que quand des jeunes et qui me demandent des news, bah, <rire> c'est un peu gênant. Et puis aussi, effectivement, euh, ouais, tu vois, tu, tu l'as dit souvent durant cette session que tu vis chez tes parents, je pense qu'il y a un gros truc à casser. Hein. Déjà, il n'y a aucune honte à avoir. Au contraire, ouais. moi, je suis hyper courageuse euh, mm. parce qu'en réalité, tu n'es pas obligé d'être avec eux. C'est juste que tu investis sur ton futur et tu as mm. une famille qui est importante. Donc, euh, voilà, tu te dis, je ne vais pas juste me louer un superbe appart pour impressionner mes parents alors mm. En fait, non, donc déjà, j'ai envie de te féliciter, mais euh, le nombre d'entrepreneurs qui se lancent avec deux ans de chômage et du coup, ils ont aucun risque. Ouais. De toi, c'est tes parents qui t'aident, mais il y en a plein. Alors, je ne sais pas, tu peut-être aussi le chômage, hein, et mm. c'est pas du tout, tu as cotisé pour. Mais entre ceux qui ont l'argent des parents, ceux qui ont le chômage, euh, ceux qui euh, sont propriétaires parce qu'il euh, y a 20 ans, ils ont hérité de quelque chose et qui ont plus de loyer à payer, en fait, c'est rien du tout que tu sois chez tes parents. Je mm. pense que toi, si tu relâches ça, euh, cette, ce petit jugement que tu aurais vis-à-vis euh, -vis de toi et de ouais. ton succès, pour moi, c'est rien. Moi, si tu veux, allez, et je termine sur ça, mm. euh, moi, pendant des années, je vivais dans un HLM avec la retraite de mon père. Ouais. Euh, et je ne payais pas mes cotisations parce que je dépensais tout et que du coup, je trichais, je déclarais pas tout. <rire> Et, euh, et de l'autre côté, tu vas voir des entrepreneurs à succès qui payent pas d'impôts parce qu'ils sont dans, que leur société, que tu ne sais pas si tu fais pas de recherche, mmh. sont des paradis fiscaux. Ouais. Euh, ce que tu vas pas voir aussi parfois, c'est que dans ces entrepreneurs, il y en a qui payent pas leurs collaborateurs parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils sont pas salariés Il y en a, tu mmh. vois, qui mais en fait, ils sont en flux tendu, et je peux dire que j'en connais, parce que mmh. quand tu investis 10 000 euros en pub et que tes clients payent en 8 fois. Mmh. Et ben, je ne pas tout de suite. Bref, il y a tellement de choses que si tu découvrais, tu seras en mode « En fait, c'est du tout ce que j'ai, tu vois. » Ouais, c'est ça. Merci de la partager. C'est important. Avec grand plaisir, Céline. Merci à toi. Merci, Miguel, C'était top. Je te dis à la prochaine. À samedi. Ouais, ça marche. Merci, Miguel. Bonne journée. Ciao, ciao.